Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous expliquer une stratégie vraiment efficace pour faire un grand nombre de trades gagnants. Donc que vous ayez un capital de 2000 euros ou de 100 000 euros la stratégie est exactement la même, simplement vous devez garder le même niveau de risque. Par exemple si vous tradez sur le mini DAX, donc à 10 centimes le point avec un capital de 2000 euros vous allez pouvoir ouvrir deux ou trois positions. Je vous conseille donc si vous êtes débutant de mettre 2000 euros car avec 1000 euros vous allez être limité et ne pourrez ouvrir qu'une position. Donc vous prenez sur chaque position à 10 centimes le point par exemple un risque de 4 euros qui correspond à 0,2% de votre capital. Et que vous ayez 4 000, 10 000, 50 000 ou 100 000 euros de capital, vous maintenez toujours ce même niveau de risque qui est de 0,2%. Donc par exemple pour un capital de 4 000 euros vous allez prendre un risque de 8 euros par traite, pour un capital de 10 000 euros de 20 euros par traite, pour un capital de 50 000 euros 100 euros par traite et 100 000 euros un risque de 200 euros par traite. Qu'est-ce que ça veut dire le risque ça veut dire que lorsque vous prenez par exemple une position à la vente ici eh bien vous allez mettre votre stop loss à un niveau tel que ce niveau-ci vous fera une perte maximale de 4 euros, 8 euros, 20 euros, 100 euros, 200 euros selon votre capital. Ça veut dire aussi que vous ne devez pas forcément attendre que si le marché ne part pas directement dans votre sens, vous ne devez pas attendre que le marché aille toucher votre stop loss vous pouvez très bien si vous voyez un signal que vous n'aimez pas et eh bien vous pouvez très bien couper très rapidement votre position ici et vous n'allez pas perdre 4 euros, vous allez peut-être perdre 50 centimes ou, euh, ou moins. Donc et vous reprendrez peut-être votre trade un petit peu plus loin parce que vous aurez une confirmation euh, que le signal cette fois est meilleur. Donc à ce moment-là lorsque vous mettez un stop de cette manière-là et eh bien vous allez euh, arriver à limiter fortement euh, vos pertes et avoir un maximum de gains. Bien sûr il faudra trouver les moments où euh, il faut rentrer dans le marché, c'est à ça que servent les, les signaux de trading qu'on peut, qu peut apprendre euh, dans une bonne méthode de trading. Et euh, lorsque vous prenez vos positions eh bien par exemple si vous avez un marché qui descend donc vous êtes dans un mouvement de baisse assez évident sur euh, du moyen terme et vous voyez que le marché à un moment donné il va stagner et vous allez avoir des mouvements comme ceci. Le marché qui va euh, être en range et eh bien vous allez prendre à la baisse donc à, à la vente un mouvement ici, un autre ici, un autre ici et à l'achat vous allez prendre donc une position ici une position ici et éventuellement une position ici mais avec l'expérience vous vous rendrez compte qu'un marché comme ça peut fluctuer peut-être 6-7 fois dans une position constante comme ceci donc en range mais vous sentirez probablement avec l'expérience à quel moment le marché surtout quand vous êtes dans une, dans une situation comme ça, un mouvement de vente assez important que le marché va casser. Et peut-être qu'il ne va pas remonter jusqu'ici jusqu'au plus haut, il va peut-être simplement faire ceci et repartir à la baisse ici et à ce moment-là vous saurez que c'est ici que vous devez prendre votre position à la vente et profiter à ce moment-là d'une un, prolongation donc du mouvement, d'une cassure du mouvement et peut-être faire 20, 20 pips de plus que les pips que vous pouvez prendre ici. Alors bien sûr la fluctuation ici ça peut être une fluctuation de 10 pips, de 20 pips, de 50 pips, ça ça dépend des moments, ça dépend des journées. Vous avez des journées où vous avez des ranges assez importants et vous avez des journées où vous avez des ranges très courts et à différents moments de la journée vous pouvez très bien avoir des, des mouvements qui se multiplient comme ceci. Vous pouvez très bien avoir un range qui fait ça et Peut-être prendre 2-3 points sur chaque trade également ou vous pouvez prendre 10 points ou 20 points ça dépend bien sûr du marché. Mais euh, il ne faut pas non plus vous imaginer que vous allez toujours prendre euh, un trade à l'entrée et à la sortie. Lorsque vous voyez donc des trades comme ça parfois c'est très clair et vous allez vous rendre compte probablement après trois mouvements comme cela qu'on est dans un range. Et ce seront sur les mouvements suivants que vous allez prendre les positions optimales et faire peut-être 10 points ou 20 points sur un, sur un mouvement comme ça. Mais il ne faut pas non plus essayer de prendre toujours le maximum des points possibles, il vaut mieux sécuriser votre position et lorsque vous avez donc lorsque vous êtes gagnant ici, mettons que vous êtes rentré ici et que vous êtes déjà ici et bien vous redescendez votre stop loss sous votre point d'entrée de manière à avoir un risque de 0. Donc votre risque de 4 euros il ne faut pas le maintenir en permanence si vous êtes déjà positif. Vous pouvez très bien donc arriver euh, rapidement à 0, ça peut être quelques secondes après l'ouverture de votre trade et à ce moment-là vous ne prenez plus aucun risque. Et comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, eh bien vous pouvez très bien prendre une partie de vos, de vos gains ici par exemple si vous si vous tradez avec un petit capital, vous prenez un, un euro de gain ici, et puis vous laissez euh, vous prenez une deuxième position ici, donc vous allez reprendre un, un deuxième euro ici, donc vous aurez au total déjà 2 euros. Et peut-être que idéalement, vous arriverez malgré tout ici, vous détecterez le mouvement de retournement ici. Et vous pourrez prendre un trade dans l'autre sens, vous sortirez ici et là vous aurez pris le maximum que vous pouviez prendre sur ce, ce mouvement-là et refaire ainsi plusieurs fois euh, des trades de cette manière-là. Vous avez des journées où vous avez des mouvements comme ça avec une amplitude de 50 points et vous avez des, plusieurs mouvements, plusieurs autres mouvements dans la journée où vous avez des amplitudes de 10 points seulement. Donc ça euh, ça dépend des, des journées ça dépend des, des moments de la journée. Mais l'intérêt de cette stratégie c'est que vous allez toujours prendre au maximum un risque de 4 euros ou plus selon votre capital mais toujours de 0,2% et ce risque vous l'annulez directement lorsque vous êtes déjà positif dans votre position. Et vous faites la même chose donc dans l'autre sens et vous verrez que vous ferez ainsi parfois des journées avec 100% de trades gagnants en appliquant cette stratégie-là. Donc moi je vous conseille euh, d'être attentif à ça bien sûr il faut détecter ces mouvements-là, arriver à, à rentrer au bon moment, prendre ses bénéfices et, et bien sûr euh, que votre stop loss vous le, remet, vous le mettiez à break even le plus vite possible. Après il se peut que lorsque vous rentrez ici eh bien vous prenez un, un bénéfice ici vous avez ramené votre stop loss à break even et le marché qui ne continue pas qui se retourne ici. Et à ce moment-là vous êtes stoppé mais ce n'est pas grave vous avez déjà pris un, un, une partie même 1 euro sur votre, sur votre trade. Au départ vous aviez un risque de 4 euros et c'est sûr que le, le rapport risque-performance n'est pas extraordinaire mais vous avez réduit votre risque à zéro. donc vous avez un trade gagnant et c'est valable. Donc si vous faites cela, même si vous prenez 10 trades de 1 euro en ayant pris un risque de 4 euros au départ, ce n'est pas un problème. Vous êtes gagnant et vous pouvez faire ça tout au long de la journée et faire 100% de trades gagnants. Il ne faut pas penser que vous allez toujours avoir un risque, par exemple, de 4 euros et faire un gain de 8 euros. Donc, ça, c'est utopique. Euh, c'est dans la théorie mais dans la pratique ça ne se passe pas comme ça. Le marché ne part pas forcément en une fois comme cela et si vous ne ramenez pas votre stop euh, à zéro eh bien vous risquez que le marché à un moment donné euh, il, il ne fasse pas ce mouvement-là, qu'il qu reparte ici, qu'il aille toucher votre stop loss ou si vous ne l'avez pas mis à ce niveau-là que vous perdiez 8 euros, 10 euros ou 20 euros sur ce mouvement-là avant que le marché ne reparte dans le bon sens. Donc moi je vous conseille cette stratégie-là qui est très efficace que j'utilise et qui me permet d'avoir souvent des journées avec 100% de trades gagnants. Et euh, bien sûr il faut arriver à détecter les mouvements euh, idéaux comme cela et donc observer le marché, regarder ce que vous pouvez faire. Moi j'aime beaucoup le Dex parce qu'il bouge tous les jours, vous avez des, des opportunités comme cela. Et bien sûr donc gardez toujours en tête un risque minimum, moi je vous conseille 0,2% par trade et si vous prenez donc plusieurs, euh, plusieurs positions eh bien vous allez pouvoir faire euh, des gains euh, successifs assez importants. Parfois le marché ne se retourne pas y par là et vous allez pouvoir sortir euh, idéalement euh, avec un gain supérieur euh, peut-être au double de votre risque. Vous allez peut-être faire euh, trois fois votre risque lorsque vous, vous sortez ici. Donc 3 ou quatre fois c'est tout à fait réalisable aussi. Donc prenez toujours 0,2% de risque maximum et vous verrez que vous arriverez à faire des journées peut-être avec 1% de gain de votre capital. Imaginez si vous faites des journées de 1% à la fin du mois si vous tradez 20 jours par mois vous avez fait 20% de votre capital. Donc 20% de votre capital sur 2 000 euros ce pas énorme mais sur 100 000 euros là ça devient <rire> vraiment intéressant. Hein. Donc euh, gagner 20 000 euros euh, euh, par mois euh, c'est déjà pas mal. Donc prenez toujours le même risque, ce sont les mêmes trades que vous prendrez, c'est toujours une question de capital au départ mais euh, n'essayez pas d'augmenter votre risque, essayez seulement d'augmenter votre capital et surtout entraînez-vous avec d'abord des, des, des trades avec un, un petit risque. Donc si vous, si vous ne risquez que 4 euros bon sur un capital de 2000 euros c'est l'idéal pour commencer pour vous entraîner. Donc utilisez cette stratégie, euh, n'hésitez pas à me donner des commentaires, vous l'essayez, vous me dites euh, si ça marche ou si ça ne marche pas. Dans mes formations j'explique différentes stratégies comme celle-là qui vous permettront de rentrer au meilleur moment dans différentes configurations parce que bien sûr une configuration comme celle-là c'est celle l'idéal, on, on la voit clairement quand vous avez donc des, des, des mouvements aussi clairs que ça mais euh, ce n'est pas toujours aussi évident et il faut pouvoir profiter bien sûr d'autres mouvements dans le marché qui sont très intéressants aussi.